Madame la ministre de l'Environnement et des Forêts de la République d'Indonésie, de je devrais même dire, cher City Mumbaiya, cher ami, monsieur le directeur général des forêts de la République démocratique du Congo, représentant le ministre en charge de l'Environnement et des Forêts, monsieur Joseph Linda Ofonga. Monsieur le directeur exécutif de l'ONU environnement, cher Eric Solami, Monsieur le directeur général du Centre International de Recherche Forestière, Monsieur les partenaires de développement, je parlerai de l'UCIFOR, je parlerai de Global Business, je parlerai également de la FAO. mesdames et messieurs en bon rang, grave et qualité. D'emblée, j'aimerais m'associer à la démarche tout à l'heure de notre hôte, la ministre Siti Mourbaïa, et de règle Solène, joindre notre voix de la République du Congo et solliciter de vous simplement une pensée à l'endroit de ces victimes suite à cet accident aérien. Excellences Madame la Ministre, chers amis, Mesdames et Messieurs, je voudrais à mon propos, au nom du Président de la République du Congo, Son Excellence Monsieur Nguesso, adresser mes chaleureuses et sincères salutations au peuple de la République d'Indonésie et à son Président. Je tiens à remercier tous les partenaires ONU environnement, Initiative mondiale sur les tourbières, FAO, ainsi que le gouvernement de l'Indonésie pour l'invitation, les, faci les facilitations et l'accueil réservé à ma délégation. Mesdames et Messieurs, Brazzaville, mon pays, a accueilli du 21 au 23 mars 2018 la troisième réunion de l'initiative mondiale sur les tourbières. Nous l'avons co présidé cette troisième initiative mondiale, avec la République démocratique du Congo, ce pays ami, ce pays frère que beaucoup ignorent. Nous sommes, je viens de le rappeler, les deux capitales les plus proches membres. Nous avons comme frontière ce majestueux fleuve du Congo, qui est le second fleuve de parcent débit après celui de l'Amazonie. Et toute cette initiative a été portée par ONU Environnement, qui, et cette initiative, a connu la présence de madame la ministre des Forêts, de l'Environnement et des Forêts, ici présente, madame Siti Mourbalia, mais surtout également de monsieur Eric Solène, le directeur exécutif l'ONU Environnement. La déclaration de Brazzaville, déclaration en 11 points, issue de cette réunion, engage les pays à travailler de manière concertée, ce qu'a rappelé Éric Solène tout à l'heure, pour une gestion durable des tourbières. La présente visite de travail, de la mienne et celle de, de ma délégation, s'inscrit dans la suite des engagements que nous avons tous pris à Brazzaville, lors de la signature de la déclaration de Brazzaville sur les Tourbières. Le Congo dispose d'un bloc continu de 54 700 2 dans le nord du pays. Si nous considérons les îlots de Tourbières existants dans les autres départements du pays, la superficie cumulée est estimée à près de 70 000 Kilomètres carrés sur le reste du territoire national. La République démocratique du Congo, notre voisin, dispose d'une superficie de tourbières qui s'étend sur 90 800 km à ce jour, soit deux tiers de tourbières en RDC et un tiers en République du Congo, sous nous le considérant les superficies actuelles. Dans les tropiques, le classement par ordre décroissant d'importance de superficie de tourbières place respectivement la République démocratique du Congo et le Congo en deuxième et troisième position des pays possédant les plus grandes superficies des Tourbières en zone tropicale humide. Les Tourbières des deux pays avons des stocks importants de carbone évalués à ce jour après de 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui constitue aussi des écosystèmes très riches en biodiversité, tant de la faune que de la flore, rappelant que, que ce soit la République démocratique du Congo, que ce soit le Congo, nous sommes des pays du bassin du Congo, et nous constituons le second poumon écologique de la planète après l'Amazonie. Nous ne le disons jamais assez. L'Amazonie est le premier poumon écologique du monde. Le bassin du Congo est le second poumon écologique du monde. Le, le bassin de Mekong est le troisième poumon écologique du monde. Vous comprenez qu'il nous à présent un cadre de concertation pour nous permettre d'assumer notre rôle de régulation et de régulateur de climat mondial, où nous parlons aujourd'hui d'atteinte, des objectifs de l'accord de Paris qui vise à préserver la température du climat mondial de la planète à 1,5 degré Celsius. Et J'aime à le rappeler également, ces tourbières qui contiennent 30 milliards de tonnes de carbone, pour vous, vous en donner un peu quelques chiffres, c'est l'équivalent de 15 à 20 années de gaz à effet de serre capturé dans les tourbes qui représentent l'équivalent de 15 à 20 années d'émissions de gaz à effet de serre des États-Unis et de 3 ans de la planète entière. Donc vous venez de comprendre qu'il y a urgence, urgence pour la prise en charge de la gestion durable de ces écosystèmes. Pour ce qui est de mon pays, la République du Congo, l'ensemble des tourbières exige de la part du gouvernement beaucoup d'attention. C'est ainsi que le gouvernement a pris l'engagement de protéger et de gérer durablement ces, ces, ces écosystèmes. Pas seulement pour le Congo Brazzaville, vous l'avez compris, mais pour le reste également de la planète. Excellences, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, le groupe d'experts intergouvernemental de l'évolution du climat, GEC, a publié au mois d'octobre 2018 des recommandations pour limiter plus que jamais, je l'ai rappelé tout à l'heure, le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Parmi ces recommandations, figure en bonne place la demande de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre de 45 en 2030 par rapport à 2010. Elles devront être nulles en 2050. 2030 ou 2045, c'est, pour dire les choses simplement, c'est déjà aujourd'hui. Nous n'avons vraiment plus le temps. Ne considérons pas ces dates comme des échéances à long terme. Il n'y a plus de temps. Nous, pays à tourbière, sommes plus que jamais interpellés pour que la main dans la la coopération sud-sud, la coopération beaucoup plus multilatérale. Nous participons à cet effort mondial d'atténuation et de lutte contre le changement climatique par la préservation des puits naturels de carbone que sont les tourbières. Dans la zone des tropiques, il n'y a pas de meilleure école pour en apprendre sur les risques liés à la non-préservation des tourbières que l'Indonésie qui nous reçoit aujourd'hui, ce pays qui nous accueille aujourd'hui, dispose d'une grande expérience dans la gestion de cette ressource extrêmement sensible aux activités anthropiques, particulièrement dans les domaines de la conservation, de la restauration de ces écosystèmes fragiles. Mesdames et Messieurs, je le dis sincèrement, l'Indonésie a connu les deux revers de la médaille d'une pièce. Elle a connu, je l'ai rappelé, des vagues de feu de 2015. Et aujourd'hui, je tenais qu'il y ait des acclamations pour la ministre des Forêts et de l'environnement, Madame Siti baya pour la qualité et le leadership qu'elle incarne aujourd'hui dans la gestion durable de ces écosystèmes qui sont nécessaires à la préservation des équilibres planétaires. C'est un élevé de la chute je, je pense qu'on va se lever, s'il vous plaît. là au ministre de au République, Sétine Moubaïa, au à tous. Merci beaucoup. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas meilleure école que l'Indonésie, ce pays qui œuvre énormément aujourd'hui dans le cadre de la restauration de ces écosystèmes fragiles. Nous sommes ici, non seulement pour partager nos expériences, mais aussi et surtout pour apprendre d'un pays où les facteurs de risque, directs et indirects, conduisant à la dégradation de leurs trouvières, sont les mêmes que chez nous. Ces facteurs de risque sont le drainage, les activités agricoles non contrôlées de façon durable, l'exploitation des ressources naturelles non durables. On pourrait prendre quelques exemples la pêche, l'agroforesterie par le bois, mais aussi et surtout la pauvreté des populations rurales. Cette visite de travail, à travers les échanges bilatéraux et multilatéraux, sur les plans politiques et scientifiques, va nous permettre d'échanger sur les politiques et pratiques actuelles en cours. Relative à la protection, à la gestion et à la restauration des tourbières, mais aussi, Monsieur Eric M. Eric Solène l'a rappelé, les accords de Brazzaville en un 11 points engagent les différents États parties prenantes dans la République démocratique du Congo à l'organisation d'un cadre institutionnel. Je formule aussi le souhait que l'Indonésie partage avec nous les meilleures pratiques pour assurer la surveillance par tous les moyens de la télédétection dans le but de cartographier les menaces possibles qui pourraient se présenter dans la zone de tourbière et d'en assurer le suivi régulier. Nous venons de découvrir pendant notre séjour ici cette nouvelle technologie qui nous a été présentée sur la gestion, le contrôle la qualité de l'eau, qu'il faut le savoir, s'il si y a la ressource d'eau mal gérée dans les tourbières, il y a assèchement qui nous emmène à des feux, à des incendies. Donc nous aimerons bénéficier de cette expertise également. Excellence, Madame la ministre, chers collègues, je ne peux que donner mon plaisir également de dire cher Éric, qui nous accompagne, qui nous encourage qui nous porte, qui nous pousse dans le cadre de cette mise en place de ce cadre institutionnel, de réitérer que nos pays réellement sont confrontés à des enjeux de développement économique et de réduction de la pauvreté. La comptabilisation du capital naturel nous permettra de prendre des décisions dans un contexte où l'ensemble des coûts et des bénéfices sans pris en compte. Les tourbières de la nouvelle centrale du bassin du Congo peuvent être un point de départ pour cette comptabilisation. Il ne me reste plus qu'à dire merci à chacun de vous pour votre attention et merci encore, madame la ministre, pour cet accueil hautement chaleureux en République d'Allemagne. Je vous remercie. Merci, M. le Président, pour le temps